Regarde la game Je te tease un peu, il y a plus de 30 kills Mais s'il te plaît, regarde la game en entier Dis-moi ce que t'en penses en commentaire Est-ce que toi aussi tu veux de la Javel dans les yeux Si oui, abonne-toi Un pack de Javel gratuit Quoi T'as une colle bien lui Abdallah, ferme ta gueule C'est comme ça qu'il s'appelait hein. Il y a un pangolin juste en dessous de moi, je l'ai entendu Sauf qu'il me faut une Il me faut une vraie arme les gars J'aime trop ces moves à la, à l'adrénaline les gars, c'est, il euh, y a un vrai feeling de ouf, hein, en vrai, il y a un vrai feeling de ouf. Elle passe à travers. Fantastique! Ça passe à travers. T'as passe à travers. Cool. Elle passe à travers. Elle est dessus. Oh là là, monsieur Alester Monsieur Alester les gars, qui vient d'envoyer. 10 sub chat. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lui envoyer de l'amour Up. Ok. Un mec à droite, un mec à gauche, deux mecs devant. On enfin, fait tout le monde hein. Un mort. Ça passe, à Tiens. ça passe à travers. Ça passe à travers, ça passe à travers. Waouh. Ok. Aurel du 76 euh, T'avais un euh, T'avais un karma positif toi Ok J'étais pas sûr que ce soit une branche de palmier ou une tête Mais vu le bruit que ça a fait Je pense pas que c'était une branche de palmier Déjà je sais même pas où je lui ai foutu la tête à, à Stoker. Cette zone on y, on y voit que dalle à l'intérieur c'était une tête. c'est vu tellement tout sauf, frérot. Mon chien, ça. Mon chien. Ok. Pour une fois que c'est moi qui ai ce genre de timing. Nickel. Hein il est en hauteur. Non, il est au sol. On est au même niveau. J'arrive en plein devant lui. On est à 10 mètres l'un de l'autre. Il recule apparemment. Il pivote. La base, mag. Il a dit qu'il aurait dû se mettre des protections en cuve, tout le plomb qu'il a pris dans le cul. Hop, là-bas... A... Oh putain, mais j'ai un angle Oh non Le fantôme qui arrive par derrière les gars. NE JAMAIS ABANDONNER CHAT NE JAMAIS ABANDONNER La fumée est en train de partir Il y, y a full faux cailloux les gars C'est comme les crabes Il y, y en a toujours plusieurs les gars Au même endroit j'ai 22 kills, il reste 29 personnes Je peux potentiellement Je peux potentiellement push la 40 Oh ta mère Il y a une arnaque. C'est parti. Ok, 28. Il reste 14 personnes, il faut que je tue les 12, der les 12 derniers. Vas-y. C'est un truc de ouf. Il sait tout. Il sait, il sait... Oh GG, non. T'étais trop fort, toi, gros. Toi, t'étais trop fort. Alors, lui, les gars, il avait l'info sur tous mes. Euh... Chacun de mes... Moi j'avais un drone les gars. Lui il n'en avait pas. <rire> C'est à dire que chacune de ces infos il l'a chopé au son. Ah oh. oh. oh. oh. non non non non. bien Sérieux, on est où sur les derniers mecs de la, de la game, là NON Oh non Regardez que c'est qui me tue, les gars Le loup noir, niveau 10 Avec un magnum Oh shit Ah oh, la 30 La 30 qui, qui tombe à l'eau Le loup noir, les gars Black Wolf il devait, être, il devait être accroupi dans un, dans un buisson. Non, les gars, je suis sur la vue d'un niveau 800 qui a 5 kills et qui court au milieu de la flotte. Ah, oh, les gars, j'ai je... oh, envie de prendre de la Javel et de me la foutre dans les yeux. J'ai envie qu'on me foute du White Spirit dans les yeux. J'ai envie qu'un mec enfonce ma porte, prenne du WD-40, me le foute sous l'œil et me remplisse la tête avec. Ah, oh, merde Non Il est niveau 800, chat. Ce mec est, ni est niveau 800. Je suis sûr qu'il peut nous apprendre des trucs. Hein. Des, fois, je, des fois, je spank un joueur, tu vois, juste pour voir s'il a un truc à m'apprendre. Oh ok, ok, il vient de faire un kill complètement insensé là devant lui. C'est, euh, il est dans les trois derniers. Il a 6 kills. Il a un capteur cardiaque, il a une boîte de munitions, 147 balles. Ça joue à la barre, les gars, là. La tension de sa fin de game est, est hallucinante. Il est positionné, par contre, en plein centre-zone. On peut le noter, regardez bien. Plein centre-zone sur cette petite île, au milieu de la mer, en plein dans les Caraïbes. Et il lance son meilleur tapping. 4 balles, il craque presque shield et il s'accroupit. Il a vu le sniper il sent le danger. Ses couilles se raptissent. Il n'a plus qu'une couille. Elle continue de se flétrir. Voilà qu'elle rentre dans le ventre. Elle redescend, elle re-rentre, elle redescend. Elle re-rentre. Elle rentre dans l'estomac. Il n'a plus de couilles. Il est devenu eunuque. Bon, on va quand même le regarder jouer. C'est ça qu'on aime voir, c'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir 30 kills. La décale. Le shoot. Le shoot quasiment parfait. À 2-3 mètres près. La des dieux. Aïe aïe aïe. Il est sorti de son caillou. Et c'est TTV Malena qui le fait tomber. TTV Malena qui est allongé dans les. Euh, dans les. Dans les colis. Avec. Ah Niveau, niveau 654 kills Vision nocturne ah ah ah Il me faut de la Javel Trouvez-moi de la Javel ah ah Il n'a plus de plaque Il a un silence de mort Capteur cardiaque Double nade Putain j'ai envie de crever